Salut j'espère que vous avez bien. Moi ça va, mis à part euh, grosse chaleur, toujours comme d'habitude. C'est vraiment ça devient atroce, atroce, atroce. Pff, même la moto elle souffre. J'ai une moto qui euh, le ventilateur il se déclenche jamais. Mais vraiment, attendez, ouais, euh, le ventilateur il se déclenche jamais sur la moto, jamais. Hein. À croire même en, en, au début, j'ai cru qu'il était en panne. Euh, même quand je monte en montagne, que je suis en duo, de toute façon je suis doublé. Euh, jamais. Mais là, depuis qu'il fait des, des chaleurs caniculaires de fou, dès que je fais de la ville comme ça, ou un petit peu d'embouteillage, automatiquement, là, là, là, là, là il se déclenche. Donc euh, pourtant, c'est une moto extrêmement bien refroidie. C'est vraiment le top du top. C'est un 4 cylindres en plus, c'est bon, pour ça c'est extrêmement bien refroidi. Mais là, il fait tellement des chaleurs caniculaires que euh, la moto commence à dire oh, bon, il me fait trop chaud, mon pote. Bon, enfin bon, mis à part ça, aujourd'hui on va parler donc d'un scooter. Honda, j'ai voulu spécifiquement, parce que vous savez, je ne veux pas la présentation de toutes les motos qui sortent, hein, pour exagérer non plus, mais je veux dire parce que c'est une question d'en parler, hein. mais, euh, mais là, spécifiquement, j'ai voulu parler du nouveau scooter ADV160, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont même. Quand je, je l'ai fait la présentation, je l'ai fait exprès, hein, la présentation, je choisis toujours les motos que je présente, parce que je sais qu'elles sont ou polémiques, ou alors euh, elles ont quelque chose de particulier qu'on peut en discuter ensemble, mais là, j'ai pris, pris le ADV160. Aujourd'hui, on a un ADV d'une plus grosse l'année, mais j'ai pris le 160 en particulier. Pourquoi Parce que je me suis dit, c'est quand même intéressant. Avec la hausse du, euh, du carburant qui devient atroce, parce que vous ne croyez pas qu'avec la petite baisse là, ça va ça va s'arranger. C'est parce qu'en vérité, non. Je l'ai fait à peine arriver. Euh, il, a, il a le, le passage à piétons. même pas un mètre plus loin, le mec qui traverse là. Bon, enfin bon bref et euh, avec les hausses du, du, du carburant là, qui vont continuer à augmenter hein, parce que là il y a une petite accalmie parce que là ils commencent à être pointés du doigt les, les, les groupes pétoliers mais en vérité c'est tellement une manne qui se font que c'est un peu comme la vaccination euh, ils savent que ça sert strictement à rien que ça provoque des cancers et, et autres effets secondaires mais ils vont continuer à les faire hein. là c'est pareil donc les gens ils se disent attends une moto ça, ça, ça, ça coûte cher une bagnole ça coûte cher également moi je sais que pour de plein d'essence mon Peugeot Expert j'en ai pour 120 euros ma moto au début j'en avais à peine pour 10 euros maintenant j'en ai pour plus de 20 euros pour faire un plein complet de ma moto euh, donc les gens ils se disent c'est quoi les c'est quoi l'équivalent pour pouvoir s'en sortir pour pouvoir aller travailler ou même faire des petites sorties sans trop trop euh, taper dedans pas, surtout pour aller travailler donc les mecs ils disent c'est la moto mais la moto ça consomme aussi et ça revient cher quand même hein. Donc à chaque fois, parce qu'on fait quoi 250-300 km avec une moto au maximum, grand max. Et quand vous êtes en ville et tout comme ça, une moto, ça consomme, surtout un 4 cylindres. Euh, parce que ça consomme pas quand vous roulez à haute vitesse et sur des longs trajets, mais dans les villes, euh, ça consomme quand même. Donc c'est pour ça que les gens, ils ne se rabattent sur le scooter. C'est soit un 125, mais 125, c'est vraiment pato, c'est vraiment très léger en, en, en motorisation. Donc le Honda, ils ont prévu le coup, ils sont très malins, très malins ils ont dit on va l'augmenter un petit peu la cylindrée on va leur faire un 160 bon c'est annoncé comme un 160 mais en vérité c'est 150 cm3 ça n'existe pas 160 hein. à moins que là, les âges ils l'ont changé mais ça m'étonnerait si en vérité ça doit être du 150 et quelques mais enfin ça reste du 150 cc parce que les, les, les cylindrées c'est ça, c'est 125, 150, euh, 350, 250, euh, 250, je veux dire, 350, après c'est 450, etc. Jusqu à, après, ça, de 450, après ça passe à 500, après 500, 550, 700, euh, 650, genre 650, 700, voilà. Et après, bon, les mille etc. Mais, pour un, mais là, donc, c'est à 150 CC. Donc, c'est mieux qu'à 125 vous avez un petit peu plus de punch, hein, un petit peu plus de pêche. Euh, et ça reste toujours dans une consommation réduite. À 150 cm3, vous avez quasiment la même consommation à 0,2 litres près qu'on va dire par rapport à 125. Et pour la ville, je suis désolé, je sais qu'il y a beaucoup dans mes commentaires qui m'ont dit c'est de la mer, ça ressemble à rien, j'aime pas ça, etc. Mais pour la ville, c'est l'idéal. La mienne, la moto, quand vous êtes sur les boîtes de vitesse en permanence comme ça, et, et ça consomme. Le fait d'avoir un gros 4 cylindres comme moi de 650 cm3, mais le 4 cylindres, je peux vous dire, moi, qu'en vide, il boit. Je vais vous donner une idée, un ordre d'idée. Quand je fais de la route, que je suis à 100, 110, enfin normal, que je roule normalement sur la route, il stabilise à 4 litres. Mais quand je suis en ville, ça monte à 10, 11, 12 litres. Le, le 4 cylindres, vous allez me dire, oh, c'est pas possible. Non, je vous le promets, parce que là, bon j'ai la consommation instantanée, euh, je sais pas si vous la voyez avec le soleil et tout, sur mon compteur, mais je monte à 12 litres. Hein. Littéralement. Hein. Et ça, c'est. Peut-être que le bicylindre, c'est un petit peu moins euh, quand vous êtes euh, en ville, parce que lui, le bicylindre justement, il n'a que 2 cylindres. Mais un 4 cylindres, ça voit énormément. Hein. Et encore, c'est à 650, 650 cm3. Je vous dis même pas une 1000, Une hein. mille, ça c'est atroce. Hein. Ma voiture, c'est pareil. Hein. Ma voiture, elle est à 5 je crois quand je roule mais quand je suis en ville et tout que je commence à faire des, des accélérations que je repars et tout ça je peux monter même à pas enfin, fais de la montagne je monte même à 20 litres c'est pourtant c'est un peu joué expert c'est de nouvelle motorisation et tout c'est pas c'est juste à 126 chevaux mais dès que le 4 cylindres c'est ça le 4 cylindres dès qu'il est en ville il boit énormément et donc les gens ils se disent j'ai un scooter que je peux avoir pas trop cher parce qu'un 150cc c'est pas non plus extraordinaire. Je crois que ça doit valoir dans les 4000 euros. Euh, bien équipé, quand TFT et tout, la, la totale. Bon, c'est un refroidissement. Je, je sais pas si c'est un refroidissement à air ou à eau, ou ou ça je sais pas. Mais je normalement, si c'est un 125, c'est un refroidissement par air. Je peux me tromper, je peux me tromper. Mais normalement, c'est des refroidissements par air. Ils s'emmerdent pas à faire des refroidissements liquides quand c'était des 125. Euh. Sauf si exceptionnellement, mais normalement, moi je sais que quand j'avais des 125, c'était toujours été des par air. Mais c'est pas très grave, parce que c'est des moteurs qui ne chauffent pas beaucoup, qui consomment que dalle, mais vraiment que dalle. Et là, vous pouvez faire plus de 300 km avec, avec un plein. En plus, si vous faites que de la ville, ou un petit peu de périphérie de ville, et que vous allez pour travailler, c'est l'idéal. Et donc, on a bien maintenant à taper dans le juste, à taper vraiment dans, dans ce qu'il faut. Quand vous, euh, quand vous avez des. des euh, actuellement, avec des carburants de carburant de comme ça avec un gouvernement d'irresponsables qui laisse faire, en plus, euh, et qui en profit, et qui, et qui laisse faire parce que parce que ses potes riches, comme ça, ils s'en mettent plein les poches, euh, c'est sûr que l'idéal, ce n'est pas une moto. Ce n'est pas un trail, ce n'est pas un roster, c'est pas tout ce que vous voulez. C'est euh, soit une moto électrique, soit, une moto, soit un scooter. Et même les scooters, si vous prenez des gros scooters T-Max et tout, ça bouffe parce que c'est en vérité c'est des motos, hein. c'est des moteurs bicylindres de 500 cm3. <rire> Donc ça bouffe, hein. c'est de la connerie, ceux qui disent oui, j'ai un scooter T-Max, je consomme moins. Non, pas du tout. Tu consommeras autant qu'une moto, un roster, c'est exactement pareil. Sauf qu'au lieu de passer les vitesses, c'est la moto qui le fait pour toi, mais je veux dire, c'est pareil. Non, l'intérêt, l'avantage, c'est soit un 125, voilà, soit un 150 cc. À partir de 250, ça commence déjà un petit peu à manger. Donc le mieux, voilà, c'est soit 125, soit 150. Sans doute, comme ils ont vu que le 125, il manquait de punch, il manquait de reprise, ils ont dû se dire, attendez, on va réfléchir, on va leur sortir une motorisation un petit peu plus et, ça, ça, et, ça. et pour moi c'est l'idéal si je devais travailler que j'étais en ville et que je devais travailler je laisserais ma moto dans le garage et je m'achèterais un scooter en plus voilà en deuxième moto un scooter pour aller travailler et à 150 cc comme ça pour moi c'est l'idéal vous n'avez pas la boîte de vitesse à vous emmerder à gérer vous avez une consommation plus que réduite vous avez assez de puissance pour pouvoir vous en sortir bien en ville et rouler correctement euh, en assurance ça coûte que dalle pour moi, c est, c est, c est, ils ont tapé dans le juste donc oui, peut-être vous aimez pas les scooters peut-être vous trouvez ça con et pas terrible mais au final, ils ont tapé dans le juste et vous allez voir que cette motorisation de 150cc va se généraliser dans toutes les marques, toutes les marques vont le faire vous verrez vous verrez dans un, un proche avenir pas si lointain que ça donc peut-être dans 2-3 ans les maximum, ça va se généraliser les scooters, ça va être fini les gros T-Max 500 cm3, comme ça, ça va être des scooters comme ça, voilà écoutez en tout cas, je vous remercie de votre fidélité, on est déjà 1615 abonnés, donc ça compte énormément, on passe le cap des 1600 abonnés, hein. bientôt euh, on est à 2000, c'est vraiment le top, c'est grâce à vous, hein, je vous le dois, et je vous souhaite une bonne continuation, un bon ride, et faites attention sur la route, allez, ciao ciao, et à plus.